Bonjour à tous Bonjour à vous Eh bien on est content avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler euh, déjà d'un livre euh, que je me suis procuré qui s'appelle Principia de, du magicien Arapang Ong. un magicien qui habite Singapour. Dans ce livre vous allez retrouver pas mal de tours de magie plus ou moins technique, qu'il faudra forcément travailler. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans ce livre, il a repris certaines routines. Et d'ailleurs, le tour que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin du moins les magiciens, twisting the Isis. Il a repris un peu euh, la base pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Brigitte. Allez, à tout de suite Alors, pour cet effet, Brigitte, et pour vous aussi, 8 cartes. Oui. Pas n'importe quelle carte, j'ai choisi les As et les Rois. Tout à ça fait, va ça va. Ouais. Tu choisis quoi, les Rois ou les, ou les As non, moi j'ai une, une préférence pour les As. T'as une préférence pour les As Bon, bah, d'accord, pas de problème. Euh, les As, ce qu'on va faire, on va les laisser pour le moment sur la table. Et les Rois, je vais prendre ici l'étui. D'accord, bien, je te les montre. Je vais les laisser dans les D'accord D'accord. Voilà. Bien donc. J'aimerais te parler d'une euh, technique que utilisent beaucoup les magiciens. Mmh. C'est le, le retournement de cartes. Alors à l'initiale, les retournements de cartes se font de, de manière naturelle, mécanique. D'accord. Mais les magiciens auront un autre procédé. Plus, euh, c'est pas mécanique, c'est, je sais pas comment t'expliquer, c'est magique quoi. C mmh. Oui, c'est magique. Hein. Alors regarde bien. Je vous l'explique pour à toi et à vous pour la première fois. Tu prends le paquet. Tu fais juste simplement ce petit geste qui a l'air anodin mmh. et pourtant mmh. et pourtant à 90 lorsque j'effectue ce mouvement mmh. d'après toi qu'est-ce qui se passe et ben l'as de pique se retourne ah ouais à 90 l'as de pique se retourne et je te montre à 90 l'as de pique se retourne carrément tu as peut-être un as euh, favori. Oui, moi c'est l'as de cœur. L'as de cœur. Oui. Ok, l'as de cœur, très très très très bien. Alors, ce qui sera amusant, c'est que ça soit plutôt toi qui le fasses en fait. Mm -hmm. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, tu vas prendre les cartes face en l'air comme ça et tu vas faire exactement devant la caméra le même mouvement en tenant les cartes. Vas-y. Donc, tu les prends en main droite comme moi, hein, d'accord et Doucement et, et doucement tu fais le mouvement. Voilà, tu tiens bien les cartes, bah, c'est est pas mal, alors regarde bien. Pas, Re... Non mais regarde bien, oui. tu as fait le mouvement secret. Ce qui serait fort, c'est que la carte que tu as choisie, c'était quoi L'as de cœur. Se retourne. Mm -hmm. Regarde. L'as de cœur. bien Allez fort. retourner. Bravo Brigitte, bravo, bra... franchement bravo. <rire> Parce que c'est un mouvement qui est pas facile à faire du tout. Mais je sais pas comment j'ai fait, c'est tout. Alors, ce qui serait super amusant, non mais ce qui serait super amusant, oui. c'est qu'on aille plus loin. Qu'on ah fasse, oui, qu fasse plus forte. Oui, carrément. Oui, carrément. Mais c'est moi qui dois le faire. Ah, ah ben c'est hein. mieux. Hein. Non, ce qu'on va faire, je te propose, c'est qu'on va retourner le roi qui correspond à la famille de ta carte. Donc classe de cœur. Roi de cœur. Ah ouais. Regardez, d'une manière invisible. Une, deux, trois. Le roi de cœur vient de se retourner. Non. Si. Il vient de se retourner, mais attention, je vous ai eu depuis le début. Ah bon Eh oui, parce que vous n'avez pas vu mais ça a été très rapide, il y a eu un petit mouvement. Ah ouais Et le roi a voyagé. Ici. Oh non mais c'est bluffant ça, bravo, c'est surprenant, de là il est arrivé là. Le roi de cœur est arrivé, avec les as, et, as et mon as de... il est où L'as de cœur, dans la boîte depuis le début. Non. Je retire tranquillement, il n'y a rien d'autre. Non, non. C'est vital. Une carte efface en bas. Et pas n'importe laquelle L'astocœur de Pucci. Oh punaise, c'est fort <rire> Merci beaucoup Voilà, c'est un extrait du livre que je vous ai présenté. Alors, pour tous les magiciens qui ont un peu de base magique, vous pouvez y aller. Il y a du travail, mais c'est super intéressant. Pour les autres, euh bon courage mais sinon rien n'est parce que c'est de la lecture magique et oui. c'est vrai que la lecture magique, c'est pour ça que j'aimerais insister, la lecture magique c'est il y a beaucoup de recherches, il faut réfléchir, c'est pas une vidéo donc ouais, il y a beaucoup de travail, c'est beaucoup différent oui et puis euh, après ce qui est bien alors ce que je voudrais rajouter quand même euh, aux magiciens c'est que quand ils ont fait le livre sur la page de couverture, ils ont rajouté un lien où le magicien a fait quelques tours dans le livre. Comme ça, vous pouvez voir un peu le rendu final de certains tours. Mais il n'a pas tout mis. Hein. Il y en a quand même pas mal. Il doit en avoir une 10-12, je, je crois. Voilà, bah, je suis très content avec Brigitte de vous avoir présenté Merci. ce tour euh, qui fait partie du livre. Et D'ailleurs, je, je rajoute que je ferai d'autres tours de ce livre très prochainement. Voilà, bon, en attendant, je, je vous invite euh, à passer un très très bon week-end. Brigitte, merci. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à les commenter les amis. Et puis, je vous donne euh, rendez-vous avec Brigitte. À bientôt. Allez, ciao, ciao.